Bon, celui-ci, ça marche. Alors, nous allons aujourd'hui oui. aborder, le dire, à certains des, des, des archipels, un certain nombre d'îles. Euh, puisque euh, le thème de notre euh, table ronde euh, c'est la cartographie euh, amoureuse euh, des îles de l'espace euh, tout ça sous le nom de Planète Opéra euh, je le disais tout à l'heure on discutait un peu avec Philippe euh, euh, peut-être pas le premier mais il y a un Planète Opéra pour moi euh, qui n'en est pas un c'est le tiers livre de Rabelais euh, où on a euh, non pas l'espace euh, au sens euh, intergalactique, mais euh, l'espace euh, de l'océan euh, qui euh, est, est parsemé d'îles qui sont autant de, de planètes en gestation. J'ai l'impression que euh, Rabelais aurait été un très bon auteur euh, et il aurait fait passer plein de choses à travers justement ce planète. Mais on va se situer... Euh, dans une perspective plus proche, et euh, d'abord euh, présenter un peu, euh, en commençant par euh, Laurence Sumner, qui, euh, après avoir euh, un a été euh, connu comme illustratrice, ensuite s'est euh, mise pour le plus grand nombre de ceux qui l'ont lu à, à écrire, et euh, est aujourd'hui auteur. Euh, J'allais dire Laurence de ne présente plus euh, et est un auteur euh, reconnu et, et avec des avec une, une compréhension vraiment euh, très large de la notion de, de planète opéra puisque euh, je pense au nom demain qui n'est pas vraiment une planète mais euh, tout à fait autre chose et puis Philippe Monod euh, qui euh, est euh, Bon, actuellement euh, libraire, donc quelqu'un qui connaît les livres, euh, mais euh, qui euh, est aussi quelqu'un qui a publié, donc à, qui publie toujours, qui a des projets d'ailleurs, dont on parlera peut-être euh, rapidement tout à l'heure, et euh, qui a beaucoup travaillé sur Jack Vince qui est un, un grand bâtisseur de planètes. Euh, voilà, alors euh, on va peut-être commencer notre tour de table par, par Laurence. Euh, en lui demandant évidemment qu'est-ce que c'est pour elle euh, planète opéra et est-ce que euh, quand on se met à écrire on se dit je vais écrire une planète opéra ou on écrit simplement et ça s'inscrit euh, dans euh, ce qui ensuite va être édité par exemple par des libraires. Ça marche. ça marche pas ouais. allô, allô Oui c'est bon. Bonjour. Alors, enfin euh, non, quand j'ai commencé à écrire, je, je me suis mis voilà, à écrire euh, des histoires et en fait sans vraiment réfléchir à ce comment ça allait s'appeler. Mais par contre, c'est vrai que c'était toujours des histoires qui se passaient dans l'espace, sur des mondes. Donc effectivement, et moi bon, j'ai un lien aussi, j'ai beaucoup tout ce qui est des aventures maritimes. Donc pour moi, c'était le grand océan, c'est l'espace. Et, et euh, j'avais envie d'inscrire mes histoires. C'est parce que c'est l'heure de la sieste à 10 et les micros dorment. Allô, allô, oui. Ça. Ici Mars. Alors, euh, dans un contexte euh, un peu crédible, donc du coup, j'ai inventé un, une exoplanète, puisqu'on parle beaucoup d'exoplanètes en ce moment, c'est-à-dire des planètes extrasolaires. Et je suis partie sur cette base. Mais c'est vrai que j'ai pas. Quand j'ai commencé à écrire, je me suis pas dit je vais écrire un space opéra, un planète opéra, ou. Euh, je vais juste écrire une histoire euh, des mondes de l'imaginaire, enfin, spécifique à la science-fiction. Voilà. Et, et, et, et, et, et euh, Justement, une question complémentaire. Euh, Aujourd'hui, on découvre par centaines, par milliers des exoplanètes. Est-ce que d'une certaine manière... Est-ce que ça vient féconder ou est-ce que, est que ça va tuer le planète opérable Non, ah, non. moi, je trouve ça génial. En plus, j'ai eu la chance de bosser euh, dans le cadre d'une exposition à, à Genève qui s'appelle Mission Exoplanète. Où on est à, parce qu'à Genève, il y a un, un observatoire où... Euh, euh, dont le directeur était euh, euh, Michel Maillard, en fait, un des premiers découvreurs de, de, monde, découvreurs de monde, et Didier Collot, et Il y a eu toute une exposition 2016, en 2015 et 2016 sur les exoplanètes. Et non, non, je trouve ça fascinant. Quoi. Moi, la, euh, je me nourris beaucoup de la science, en fait. La, la science, ne, ne, ne, ça, ça, au contraire, ça ouvre mon imaginaire plus encore. Donc, euh... Merci. Alors, Laurent. Euh... Et toi, euh, Planète Opéra, c'est un constat Un jour tu te dis, tiens, finalement, ce que j'écris, euh, ça peut se tâché chez ça Ou alors tu te dis toujours, bah, ce que j'écris, c'est ce que j'écris, c'est l'œuvre de Laurent Genefort, et puis éventuellement, des gens peuvent l'étiqueter Ou alors est-ce que ça a un sens Moi, les étiquetages ne me dérangent pas. Donc euh, si on me dit que je fais du Planète Op, euh, je fais du Planète Op, il n'y a pas de problème. Je suis un, voilà, je suis un fils spirituel de Stéphane Vuhl, de Jack Vance, euh, de Herbert, de ses... Comme tu dis, hein, de ces bâtisseurs de, de monde, et, euh, et le planète-opéra, c'est un peu le. Il y a les, les... Des Américains qui avaient forgé un autre terme qui s'appelle, euh, qu'ils appelaient, planetary romance, les romans planétaires, et le planète-opéra, c'est un peu ça. Hein, c'est du roman planétaire. C'est-à-dire, c'est un, un roman dont, le, dont la planète est un personnage à part entière, dont, le, dont on va se soucier et fait euh, ou euh, fait partie de l'enjeu de l'histoire. C'est ça, en fait. Le... Le, le, le planète opéra, le, le voilà, le mot planète, c'est ça, ça devient un protagoniste presque de l'histoire de, de qui va se passer. Donc c'est entre, donc forcément, on va creuser le rapport entre les humains et l'environnement. Euh, c'est voilà, c'est un peu ça, le, le, la nature et, le, et la motivation aussi d'en écrire du coup. Donc quand on quand on traite d'une planète et qui ne soit pas qu'un simple décor. Et ça, ça a été ça, l'apport d'auteurs comme Vance ou comme euh, Robinson avant. Euh, euh, C'est-à-dire de créer non pas des décors, mais des environnements. C'est-à-dire quelque chose qui vit pour soi-même et qui ne soit pas qu'un simple accessoire. Voilà. Avant, les planètes, c'était euh, du Méliès, c'était des accessoires de théâtre. Et là, tout à coup, on a eu, à partir des années... Euh, Bon, il y a eu des précurseurs hein, à la fin des années 30 avec Weinbaum, mais euh, à partir des années 50, on a eu euh, vraiment des planètes qui vivaient par elles-mêmes, et on ne se contentait plus d'avoir, euh, voilà, de définir une planète par euh, de l'herbe bleue, ou, euh, voilà, et puis des nuages oranges, et puis ça suffisait. À partir d'un moment, ça ne suffit plus, il faut que, le, que, le, que ce qu'on décrit ait plus de réalisme, soit cohérent avec lui-même, et puis surtout qu'il ne soit pas au service... De, des, des humains sur place qui est leur propre motivation leur propre vie et donc du coup eh ben, c'est un, un peu par l'art la, par science enfin par, un, par, un, par un, une exigence de réalisme que s'est mis en place comme ça ces, ces, ces nouvelles planètes et c'est vrai que Dune a été un, un jalon très important dans la dans le planète opéra pour, euh, voilà, pour une planète qui a euh, un vrai cycle de vie euh, décrit de façon euh, presque scientifique Merci. Euh, Philippe, quel regard, euh, toi qui euh, n'écris pas spécifiquement du de, de planète-opéra, mais euh, qui euh, a étudié, qui, qui, qui, qui suit cela, quel regard portes-tu sur le, le genre en question non. Ça marche. marche. Euh, J'ai beaucoup de mal avec cette notion de, de planète-opéra, en fait. Euh, il me semble que... Énormément de, de, de, de textes, de, de romans, de, de fantaisie peuvent s'appliquer aux planète opéra. Peuvent se prétendre être du planète opéra, puisque euh, il s'agit d'abord d'un voyage et effectivement présenter donc, euh, ce, un pays, une planète, un continent euh, comme un personnage principal. Et il va falloir une histoire pour, euh, et des personnages pour la vivre afin de circuler dans ce monde et le présenter. C'est ce que faisait Jack Vance, et en fait, je suis arrivé à Jack Vance, non pas parce que je me disais que j'allais lire de la science-fiction, mais, euh, mais parce qu'il y avait un univers que je voulais absolument explorer, c'était celui de, euh, de, de Lyonès. Euh, en l'occurrence, la trilogie de Lyonès de Jack Vance, qui, euh, qui m'a ouvert à, à, au travail de, de Jack Vance en particulier, et euh, à fantaisie, aux littératures de l'imaginaire en général. Et c'était déjà un planète opéra, dans la mesure où, où je m'intéressais énormément aux merveilleux, ce qu'on appelle aujourd'hui la fantaisie, hein, merveilleux, euh, qui, euh, euh, où il s'agissait de, de, de, de, de sorciers, de magie, de lutins, une certaine forme de, de, de féodalité euh, comme, comme cadre. Et cette univers, la lyonnaise, enfin, ce lieu lyonnaise, euh, qui pour moi était une ville, un continent donc je voulais explorer ce continent euh, et Jack Vance était euh, apparemment euh, l'un des, des plus avisés pour pouvoir nous faire voyager dans, dans ce nouvel univers et c'est ce qui s'est produit alors euh, Iones, euh, le cycle d'Iones est-il du planète Opéra peut-être, ça se passe sur notre planète euh, dans un temps qui, est en, qui reste encore à déterminer euh, ce n'est pas une planète euh, étrangère pas euh, au-delà de notre système, mais il n'en reste pas moins que le, le parcours était bien là. C'était un, une découverte, c'était un voyage. Alors, on en arrive à un élément de, de définition, même si on n'a pas envie d'entrer dans des cadres, même si on a envie simplement de, de créer, d'écrire, et qu'après on ne soit pas opposé à être placé dans des cadres. Il y, y a cet élément de, de définition. Je t'écoutais, je veux dire, finalement, euh, quand on lit. Euh, ou l'Italienne, il suffit de se dire, ben voilà, c'est une planète différente, avec les doigts, etc., euh, existantes. Euh, est-ce que euh, c'est une planète opéra ou pas Ou bien, est-ce qu'il faut, pour qu'il y ait une planète opéra, que la notion de, de, de, de voyage, euh, dessai à, euh, à partir de la Terre, de peuplement, avec souvent, d'ailleurs, le mythe de la Terre, qui finit par être oublié, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'on a simplement un monde différent qu'on va appréhender Une utopie ah, a... L'utopie, c'est encore autre chose, d'ailleurs. De... L'utopie, c'est encore autre chose. Donc, voilà. On va aller, c est, c est... Oui, voilà. Allô, allô oui, alors pour moi, la notion de voyage, c'est important, justement, parce que j'adore le... C'était ça qui m'intéressait, justement, l'altérité, la différence, l'éloignement. Et quand j'étais enfant, ce qui me fascinait, justement, c'était ces étoiles, Du l'étoile, j'étais fascinée par les, par les étoiles. Et mon grand rêve, quand j'étais enfant, c'est de pouvoir bronzer sous un autre soleil. <rire> je simplifie un petit peu, mais c'est un peu ça, quand même. Donc, pour moi, c'est vrai que les... je suis attachée, vraiment... À à cette notion d'espace, de distance de, justement d'expansion, de, de découverte des îles qui sont non pas euh, dans l'océan, sur l'océan mais dans l'espace c'est ça qui me plaît dans, dans la science-fiction c'est vraiment ça, spécifiquement hein. plus que les histoires de, de technologies sur Terre, de défense, c'est vraiment l'éloignement, la découverte d'un monde euh, des différences etc de et, euh, pour oh, la etc. Euh, moi j'ai l'impression, quand je lis euh, de, de voir des choses euh, qui, euh, dans, dans lesquelles euh, ce sont les planètes, ce sont les astres qu'on a adaptés, c'est la terraformation, formation etc. Qu Et, euh, Est-ce que euh, l'être humain lui-même est adapté, est adaptable euh, Est-ce que, au contraire euh, il est quand ces mondes ces aventuriers d'espace pouvoir se déplacer d'une planète à l'autre euh, sans finalement euh, souffrir beaucoup de conditions physiques euh, euh, astronomiques, etc. Et, et, et il vraiment... donc... bah, y Laurent... tu non mais vas Laurent... alors justement les mondes ils ne sont pas exactement conformes c'est-à-dire euh, dans Quantica dans, dans, dans, dans on a d'abord un monde qui est en glaciation globale donc c'est pas super sympa, par contre il y a une atmosphère il y a une gravité plus faible, et puis dans Origine, on se retrouve sur un monde, euh, Tinka, qui est une planète océanique, donc aussi avec une atmosphère, mais avec une gravité plus forte. Donc en fait, euh, les humains s'adaptent, c'est-à-dire avec des nano-exhausteurs, parce que justement, pour soutenir leurs muscles, leurs tendons, etc., ils ont de la peine, en fait, au niveau de la gravité. Donc j'ai choisi des mondes où mes humains pouvaient être en conditions naturelles, parce que j'en avais besoin pour mon histoire. Et ça ne veut pas dire que je n'imaginerais pas un monde où on a des conditions qui sont vraiment différentes. Euh, voilà. Dans le cadre de Quantica, il s'est avéré qu'il y avait un monde... C'est pour ça qu'on allait vers cette exoplanète, puis c'était la première exoplanète qu'on découvrait, avec une atmosphère, malgré les conditions climatiques très froides, puis c'est une planète qui a une orbite excentrique, en fait, qui sort de la zone habitable pendant pas mal d'années, qui a une année qui s'écoule sur 12 ans, et qui a à peu près euh, voilà, un hiver de 4 ans, et puis après c'est réparti entre un printemps, etc. Donc les températures deviennent très très basses pendant 4 ans. Ensuite on va vers le printemps, etc. Ça monte un peu à moins 20, etc. Ça, c'est la l'émodition avec une gravité qui est plus faible que sur Terre. Et, mais je voulais rester dans un contexte pour mon histoire. En fait. mais, mais en appréciant bien l'influence de l'environnement dont on parlait tout euh, à l'heure, la... est-ce que c'est est, est, l'histoire qui est très beau, est-ce que ce sont les rapports entre les personnes, ou euh, est-ce que la planète vient ensuite euh... Ah non, non, elle, elle, souvent elle précède, en fait. Oui. Souvent, les personnages sont plutôt l'émanation de la sont des agents perturbateurs dans un environnement et, et finalement je les suis un peu comme des vecteurs comme ça à travers un système mais le moment souvent je, je, je crée le monde souvent d'abord ou en tout cas c'est en cours hein, de l'histoire mais euh, les personnages c'est très rare quand ils préexistent à l'environnement, ils sont plutôt issus et euh, alors moi pour le coup moi dans, ça se passe dans un, dans un univers euh, très très colonisé avec euh, des milliers de mondes colonisés les humains ont profité d'un réseau qui leur a été euh, laissé par une espèce disparue, d'une sorte de réseau de trous de verre. Et, euh, et ces trous de verre ont été reliés à des planètes qui, qui ne sont pas habitées par des espèces intelligentes. Donc l'homme, pour le coup, reste tout puissant. Euh, et donc il arrive dans des territoires vierges. Et le réseau a été conçu pour, avoir, pour le mettre en relation avec les... Euh, avec des planètes qui sont dans une zone habitable mais aussi biocompatible, grosso modo. Donc, euh, en revanche, ça ne veut pas dire que l'homme ne, ne doit pas s'adapter. Et l'homme s'adapte parce qu'effectivement, ça va de, de, de, de gravité euh, qui va de 0,45 à, des fois, euh, 2 ou 3. Donc il faut, euh, là pour le coup, il n'hésite pas à se transformer. Il y a eu un, une sorte de, de, de révolution intérieure... Euh, euh, qui, fait, qui a fait sauter certains vaisseaux et donc on trouve des postes humains quand même assez, assez couramment et euh, quand il y a des voyages avec, euh, avec des vaisseaux parce que même si euh, les planètes sont reliées enfin les systèmes stellaires plutôt sont reliés les uns aux autres par ces trous de verre ce qui permet de, de, de, de supprimer les distances entre les systèmes à l'intérieur du système il faut quand même aller du, de la porte, enfin, donc, du passage à la planète et là il faut des vaisseaux spatiaux euh, qui puissent durer euh, Quelques, quelques jours quelques semaines de voyage, et c'est au cours de ces semaines de voyage, c'est au cours de ces semaines de voyage que les humains d'ailleurs s'adaptent, c'est-à-dire que dans, la, dans le vaisseau spatial, on abaisse la pression, on a moins de pression, on change le mélange gazeux et on les adapte en inoculant des, des microalgues dans les troncs qui vont euh, lui permettre de métaboliser un, un, des gaz différents euh, ou euh, simplement un taux d'oxygène différent, etc. Donc on les, on les modifie. Euh, et puis il y a aussi la durée du jour qui est différente. Donc, bref, on les, on les, on les médicamente, on les, on les change des fois pour qu'ils puissent s'adapter. Donc oui, c'est un univers où l'homme euh, s'adapte quand même, parce que tout simplement, sinon il ne pourrait pas vivre à la surface. Et s'il s'adapte, il s'adapte euh, donc à... Tu viens de parler de la durée du jour, euh, par exemple, de durée de l'année, euh, tout à l'heure, euh, ces être qui sort de la zone habitable, etc. Euh, oui, en fait je voulais, je voulais justement par rapport à, à, par rapport à ça, euh, il y a une notion qui s'appelle l'altérition, oui. qui est justement là, dans, la, dans, dans mon univers, le, le, le, taux, de, le taux de mortalité d'une colonie quand elle s'installe hein, au bout de 5 ans. Et quand ce taux de mortalité excédentaire hein, par rapport à une mortalité normale euh, excède les 20%, la colonie est évacuée. Parce qu'on sait qu'en fait l'homme ne sera pas ne sera pas viable, suffisamment. Euh, adaptable à la, au monde dans lequel, dans lequel ça se trouve. Alors, comme c'est un univers qui est dirigé par des, des sortes de grandes multinationales, oui. donc, où l'économie joue un rôle prépondérant. Quand, quand la filiale n'est pas rentable. Voilà, quand la filiale n'est pas rentable, sur le long terme, on l'évacue, mais euh, voilà, souvent, souvent l'altérition va de 5 à 15%, donc en général, ça, ça fonctionne. Dans la limite euh, normale. Euh, quand on a comme ça une adaptation de planète opéra, Il faut combien de générations pour que les post-humains finissent par oublier la Terre ou finissent par penser Terre, le monde dans lequel ils se trouvent ou sur lequel ils se trouvent Il y a à euh, cette question autant de réponses qu'il y a d'auteurs pour en donner. Oui, bien sûr. Euh, et euh, ça, c'est effectivement une des grandes des grandes inconnues euh, et peut-être un, un des moteurs euh, de la science-fiction actuelle, c'est l'adaptabilité de l'homme. Notre... Euh, on sait que depuis l'aube de l'humanité, on a pu s'adapter, on peut nous prouver à tous les environnements. Euh, on en tire une certaine fierté. Maintenant, on n'a pas été au-delà d'un de, de, de, certain, certain nombre de kilomètres au-dessus de l'atmosphère la, terrestre. Donc, euh, les premières expériences qu'on fait de notre, notre adaptabilité à, à l'univers spatial, c'est euh, dans la station Mir ou... Euh, bon, euh, au lieu de l'ISS peut-être bah. euh, mais pas au-delà euh, donc les auteurs de science-fiction prennent, prennent la, la balle au bon et euh, effectivement se disent, bon bah, voilà, comment ça va marcher et peut-être alimenter euh, les, les, les questions de, de, de personnes qui ont, qui ont les moyens euh, plus techniques de dire de faire du moins des recherches par rapport à ça euh, j'ai grande foi dans les auteurs de science-fiction pour insuffler assez d'imaginaire à notre monde réel, à, aux scientifique de notre époque. Et il y, a, il y a un auteur, James Corey, en l'occurrence dont le livre vient d'être adapté en série The Expanse. J'avais cette, cette image-là en tête quand Laurent parlait. Ce sont les l'humanité a essayé système et il y a des colonies sur la lune notamment ou sur d'autres planètes pour en, en extraire le, le, les, les ressources et, euh, et comme on ne peut pas faire le voyage le matin et puis revenir le soir à la maison ils y restent et puis ils y restent à la vie et ils, se, ils font des enfants ils, ils ont des descendants et puis euh, c'est une nouvelle civilisation qui commence euh, sur chaque endroit euh, sur chaque planète où il y a des ressources à extraire et la Lune, donc notamment la Lune. Et euh, les, les natifs de la Lune euh, sont grands, tout fins. Euh, ils font euh, 2 mètres, 2 mètres en moyenne. Voilà. Euh, C'est la façon qu'a un auteur de voir l'adaptabilité de l'homme à un environnement qui n'est pas le, le, le sien euh, à, à l'origine. Et Je trouve ça vraiment très intéressant. Euh, on peut euh, imaginer euh, tout un tas de choses euh, euh, en restant... Euh, peu ou prou cohérent par rapport à, à ce qu'on sait aujourd'hui de, de, de la physique le, euh, pour un auteur de science-fiction c'est vraiment quelque chose d'assez motivant je pense et Alors, cette fois en l'imagination mais aussi en l'adaptive fait, euh, quand, quand on, on la confronte à, à certaines réalités euh, par exemple euh, au euh, devenir des, des, des colonies euh, qui s'était installé euh, au Grenland et il va disparaître. quand on la confronte à hein, euh, toutes ces civilisations qui se sont effondrées. Euh, je, je ne sais pas, bien sûr, mais à d'autres, le livre qui a été euh, publié, euh, c'est plus effondrement avec Poglips, euh, on, on nous parlait de, de la disparition réelle sur Terre, types de civilisations euh... Et là. Euh, quand on, pardon, non, non, non, euh, non, il y a un titre, qui okay. est enfin, a mais c'est l'effondrement, oui, l'effondrement, euh, oui. Euh, dans les... dans, dans le planète opéra, euh, on pense donc à l'adaptation à plein de choses différentes. Mais à ce moment-là, euh, comment on fait cette idée avec la difficulté qu'il y a actuellement sur Terre à vivre dans un environnement modifié par nous-mêmes euh, et avec des traductions en termes euh, euh, de santé publique, euh, en termes de démographie, en termes de euh, sociologie, etc. Euh, Finalement ça, se passe, ça a l'air de toujours plus ou moins se passer bien, euh, même si on arrive à 20% de, de pertes, euh, puisque je retiens le chiffre dont tu parlais tout à l'heure. Euh, Comment on arrive à faire cohabiter cela Est-ce que c'est -ce est une façon d'échapper finalement à cette menace réelle qui existe aujourd'hui Ou est-ce que euh, euh, c'est autre chose Qu'est-ce qu dans, dans mon contexte, ça ne marche pas très très bien juste, du fait des conditions justement. Oui. En fait, il y a cette glace, etc. et surtout au fait, mes colons qui sont installés quand même depuis 150 ans. Euh, n'arrive pas à s'approprier l'endroit, il y a une menace psychologique parce qu'il y a un vaisseau. Et du coup, la colonisation, n'a ben, pas très très bien. Non seulement il y a des difficultés parce que quand même ce froid, enfin, c'est assez difficile, il y a tout qui tombe un peu en morceaux au niveau de la technologie, c'est pas une, une colonie... Oui, en fait, on, on se rend compte dans, dans Vestige, en fait, la colonie n'est pas vraiment en bonne forme, et il n'y a toujours pas de... En fait, a, au moment où l'histoire commence, il y, euh, y a un parti séparatiste qui se crée, et c'est seulement la première fois, en fait, qu'on veut créer vraiment une, une idée de nation, parce que ceux qui sont nés sur place depuis une, deux générations, une génération, décident qui qu'ils s'appellent des guémiens, et plus des terriens. Mais en fait, ça a mis beaucoup de temps à venir du fait qu'il y a cette espèce de médeuse psychologique, parce qu'il y a un vaisseau abandonné, on ne sait pas du tout s'il est toujours habité, s'il est simplement... Euh, voilà, s'il était vraiment euh, abandonné il y a des millénaires, ou bien s'il y a toujours une présence, du fait il y a une espèce d'inquiétude euh, chez les colons humains, qui se disent, mais est-ce qu'on est vraiment chez nous ici, ou il va nous tomber quelque chose dessus C'est comme une, une épée de Damoclès. Donc en fait, ma colonie, euh, dans mon vestige, ne marche pas très très très bien, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'humains. C'est toujours une colonie pour certains, puis pour d'autres, non, c'est leur planète. Alors il y a un mouvement justement qui s'appelle les Enfants de Gema, qui veulent, eux, créer vraiment une nation gémienne qui se considère comme gémien, et pas comme des terriens. Mais c'est toujours des humains, hein, ça, ils ont quelques adaptations, puisqu'ils ont quelques transformations, la photoliase, des choses comme ça, pour pouvoir mieux supporter les ra... le rayonnement, ou des choses comme ça, parce qu'il y a une couche de zone qui est faible. Et, euh, mais c'est toujours vraiment des humains, hein, donc euh, voilà. Ils ont encore très rien, hein. sauf cette petite, cette petite partie en fait de cette population qui s'estime euh, pure, euh, pure souche en fait. Oui, donc, il Ils sont -il un peu rebelles fait, en fait, fait, qui aimeraient vraiment. C'est euh... un peu ça, hein. une une petite nation. Oui, ou d'une civilisation. Oui, ça, ça, une civilisation. Ça me ça me ça... Que... Oui, ça me fait penser à, à... toute pension gardée à. À Marion Zimmer Bradley avec le, le cycle de Dark Over, de Ténébreuse, euh, où, euh, suite à un court roman euh, qui, euh, qui raconte l'histoire de, de ces colons qui partent pour coloniser une planète qui les attend, qui est déjà prête à habiter, se perdent dans l'espace et se retrouvent sur une autre planète, où, euh, où, la, où apparemment la planète euh, n'est ben, pas bien d'accord avec, euh, avec cette intrusion. et euh, et ils font euh, comme ils peuvent, puisqu'ils ne peuvent pas repartir, et ils restent pendant mille ans. Je me souviens bien, mais on n'entend plus parler d'eux pendant mille ans. Et à la suite de, de, de, cette, de, de ce millénaire, euh, durant lequel il va y avoir un certain nombre d'histoires de, de, de, à raconter, de, de, de romans, je crois que c'est la période, je ne le souviens plus bien, En fait, enfin, c'est pas un cycle chronologique, euh, donc les, ces civilisations se mettent en place, et il y a effectivement des séparatistes, des gens qui attendent toujours les vaisseaux de secours et d'autres qui, euh, qui se sont appropriés cette planète euh, et qui, euh, qui entendent bien y rester sans qu'il y ait de, de, euh, de que, sans que les terriens viennent leur demander leur avis ou viennent ne serait-ce que les secourir, ils euh, Ça me faisait penser. Oui, est-ce qu'il peut d'ailleurs correspondre historiquement à certaines choses qui sont, euh, qui sont passées euh, Écrire. Euh, avec un autre environnement, avec les autres planètes, mais en même temps, euh, développer un certain nombre euh, de thématiques, c'est un choix euh, grand que, euh, que tu fais. Pourquoi justement ce choix d'aller ailleurs, plutôt d'essayer d'expérimenter ces idées, euh, dans un futur uniquement terrestre et derrière euh, Ah, alors ça, c'est une bonne question. Merci. Euh, Merci. Parce que... Euh... En fait, c'est une facilité d'aller ailleurs, d'une certaine manière, parce que ça permet de, refaire, de, de faire une sorte de grand reset et de créer un monde justement à partir de zéro. Alors, quand on dit à partir de zéro, bien sûr que non, mais en tout cas, de ne de, de plus être tributaire de, justement de notre, de notre monde contemporain. Et faire le voyage, je parlais de voyage tout à l'heure, en fait, c'est un, une façon de rentrer dans le merveilleux aussi. C'est une façon de, de couper les ponts avec le monde contemporain et donc de se permettre... Du coup, beaucoup de liberté. Moi, j'ai toujours considéré les auteurs de, de fiction spéculative, d'anticipation, ceux, ceux qui vont dans un futur proche sur Terre, euh, comme euh, très courageux. Moi, j'ai eu assez peu ce courage, parce que je trouve que c'est une vraie gageure de ne pas être ridicule et, euh, et dépassé au bout de 5 ans, parce que la réalité va très vite. Et, euh, et justement, traiter de, de sujets contemporains sans être très vite dépassé, c'est pas évident. Et euh, moi, j'ai mis longtemps à, à, à surmonter ce blocage. Et c'est pour ça que je me suis aussi spécialisé dans, la, dans, dans, dans le space opéra. C'est aussi parce que ça, ça, ça offre une facilité. Alors après, on développe des outils euh, entre guillemets euh, qui font qu'on réfléchit de façon... Euh, Ou le décalage, justement, par rapport au réel, devient naturel. Et donc, on ne peut plus... Moi, c'est ma façon d'entrer dans la fiction, justement, d'opérer ce décalage. Qui est vraiment le décalage qu'offre la, Qu la science-fiction. Euh, c'est regarder un même objet, mais sous un autre angle. Euh, donc ce, ce, ce, ce décalage il est encore plus grand quand on, va sur une, quand on traite de l'ailleurs euh, mais c'est confortable d'une certaine manière aussi Faut, je me le cache pas c'est aussi confortable de, se, de repartir de zéro et de créer un truc il y a, il y a des auteurs qui n'arrivent pas à, à imaginer des, des, des choses très différentes de ce qu'on de, de qu voit moi c'est un processus qui est devenu très naturel c'est plutôt l'inverse qui m'est difficile on peut voir venir aussi ce qui, ce qui est pour nous auteur important quand, euh, à, à raconter ou à mettre en, en scène ce qui, ce qui nous importe nous au plus profond de nous quand on part de rien. On part d'un un univers qui est, euh, qui est vide de tout concept, complètement vierge. Et puis euh, euh, cette histoire qu'on va raconter va, va, va, va faire en sorte que, ce, que cet univers va mûrir, au fur et à mesure mûrir par rapport à des choses. Euh, qu'on a en nous-mêmes c'est un exercice assez intéressant en fait et, euh, ce que j'avais fait dans mon premier, dans mon premier moment euh, c'était euh, j'étais carrément parti d'un ben, espace d'une feuille blanche littéralement où, euh, quelques contours euh, euh, côtiers étaient dessinés au crayon, à graphite et et euh, cet univers était totalement inconnu, même de ses habitants. C'est comme ça qu'est qu née le, l'histoire le, le, de Frère Aloisius, euh, à partir de rien. Et ce que j'ai tracé ensuite euh, comme parcours euh, pour, pour mon, mes personnages, euh, ben, en fait, il m'est apparu que c'était des choses que... C'était des choses que j'avais envie de raconter, que j'avais emmagasiné tout au long de ces années de lecture. Et euh, on se nourrit, on s'abreuve de beaucoup de choses tout au long de notre vie. J'avais une vingtaine d'années, 20, 25 ans. Et, et euh, voilà, c'est peut-être dresser le bilan de nos connaissances et notre savoir et de nos, de, de, de, de, de nos croyances par rapport au monde aussi. En premier et euh, voilà, j'étais parti de rien. Et j'avais construit cet univers-là qui aujourd'hui a une, une certaine épaisseur puisque j'en suis à... à au quatrième opus enfin, il a, ça, euh, à frère Loisus ça fait suite la, la, le cycle des sardocains qui est encore inachevé mais c'est le même monde et euh, ce monde a pris une épaisseur, une ampleur importante à partir donc d'un tracé côtier voilà. alors est-ce que c'est une façon d'expérimenter un certain nombre d'idées, de répondre à des questions qu'on peut se poser dans des conditions réellement expérimentales c'est-à-dire où on s'est débarrassé de toute l'histoire, de toute, de toute de la pesanteur, je ne sais pas, la pesanteur réel, d'un monde, etc. Est-ce que c'est de l'expérience de l'expérimentation plutôt euh, Oui, euh, enfin disons, tout dépend. Quand le, quand le monde est, est, est, est très, euh, j'allais dire, est très. Euh, euh, a une caractéristique très, euh, très particulière, comme dans Dune par exemple. Oui. Là, on est dans un. Là, le monde il fait... il résonne avec... avec toutes les hypothèses posées par l'écrivain. Le... Par le... Par Donc, par exemple, Dune, c'est un monde marqué par l'autarcie, la... Par, la... Par, par la pénurie, et tout va tout va tout le discours tout autour de ça sur, sur la pénurie et l'autarcie et les personnages eux-mêmes sont, euh, sont des, des répliques vivantes aussi de ce système de pénurie. On est dans, la, on est dans le contrôle permanent euh, de soi-même, de l'environnement, euh, enfin, ou plutôt la soumission à l'environnement d'ailleurs, le, le, puisque, le, euh, au contraire, euh, changer l'environnement, c'est presque un péché dans d'une. Et ça va aboutir d'ailleurs à la, à la... Finalement, Paul il commet un crime, finalement, en altérant la... La, le biotope de Dune puisque c'est un, un désert qui, et il va, faire, il va euh, libérer l'eau mais ça va finir par détruire la planète en réalité euh, dans, les, dans les suites donc euh, c'est un... voilà, donc là Dune c'est on on est, on est, est un très bel exemple de comment un, une planète est traitée euh, comme, un, comme, une, comme une expérience une vraie expérience euh, scientifique et moi j'avais créé au mal euh, vraiment euh, cette sœur de Dyson où on, on, un peu de la même manière... Euh, C'est-à-dire que ça devait résonner aussi sur la psyché des individus, et c'était symbolique aussi, ça avait une portée symbolique. Par exemple, le fait que le monde soit plat, et que euh, quand on se trouve à la surface d'Omal, le, le monde est plat. Il n'y a pas de courbure euh, au niveau euh, de l'horizon. Et euh, ce monde plat, ça résonne pour nous, euh, qui, Européens, euh, qui, euh, qui avons une histoire marquée par euh, la répression religieuse euh, chrétienne sur les, sur les scientifiques euh, qui... Euh, qui lui proclamait que la Terre était ronde. Et là, tout à coup, on a une Terre qui est plate. Et dans un monde où, où, le, où il y a aussi une, une, une lutte contre, contre l'obscurantisme. Donc là, ça fait résonance. Et il y a, effectivement, il y a plein de, de planètes comme ça, euh, qui, euh, mais même Ténébreuse par exemple, je trouve que ça, ça résonne bien avec... avec euh, la planète elle-même résonne avec les problématiques qui sont posées par, par l'écrivain. Et oui, oui, c'est un, un des cas. Mais même quand on prend Jacques Vance... J'avance, il n'est pas dans le discours, il est vraiment dans l'action et tout, mais en fait, on se rend compte que quand on, quand on part à la découverte de ces planètes, ces planètes, elles sont chatoyantes, elles sont baroques, et c'est une façon de voir la vie aussi. C'est une façon de... Les planètes qu'il décrit, c'est presque un voyage esthétique aussi. Donc euh, voilà, on est, on est aussi ça dans la... Dans la et chez Hull, Stéphane Hull, c'est pareil, ces planètes sont merveilleuses. Voilà, donc c'est une façon de voir, euh, voilà, de voir la vie. Donc il y a toujours une résonance, qu'elle soit philosophique, esthétique... Euh, morale, euh, euh, économique, enfin, ça, ça, ça, ça peut déteindre sur plein de champs de connaissances ou d'appréhension de, ou de la réalité. Et là, on raisonne euh, complètement avec le titre, euh, parce qu'on sent, dans, dans ce que dit tous les trois, quand vous parlez euh, de nouveaux univers, ou d'univers euh, d'autres auteurs que vous avez euh, décrits, euh, on sent cette approche amoureuse, c'est-à-dire cette passion pour euh, cette création des différents euh, Est-ce que c'est aussi de l'expérimentation Alors, euh, moi je, je pense prendre l'exemple de Kim Stanley Robinson, justement, quand il a écrit sa trilogie, lui c'est vraiment de l'expérimentation, je pense vraiment, il a voulu dé euh, dé euh, décrire cette euh, terraformation de la planète Mars, comment les colons s'habitueraient, etc. Je pense que dans mon cas c'est un peu différent parce que c'était un, pe un peu un thème secondaire, en fait, ma thématique elle est ailleurs. Donc, effectivement, j'ai écrit un, plus un contexte, c'est-à-dire comme Gemma, etc., où les, co les colons doivent lutter contre cette, ce froid. Mais ma thématique, elle est ailleurs. Donc, c'est moins une expérimentation. Pour moi, ce type d'expérimentation-là. Euh, voilà. Ça, c'est simplement dû au choix du sujet, qui est, qui est plus euh, un sujet qui par rapport à l'interprétation de, de, de l'univers à travers les yeux de deux civilisations différentes. Donc, voilà. Mais c'est intéressant. Ça Effectivement, bon, j'ai adoré Dune, j'ai lu Dune, j'aime beaucoup ce, ce genre de monde comme ça. Et, euh, mais c'est vrai que dans mon cas, c'est peut-être pas le sujet euh, euh, principal, on va dire. <rire> voilà. Mais alors, ces planète. euh, planètes, on vient de parler de lune, qui est une de planète, qui nous semble assez unique. Et j'en viens euh, à ce que je disais au début, les îles. Bon, les îles euh, d'air libre, ce sont des, des, petits, des petits espaces. Et donc, on conçoit qu'on a un petit, un petit espace, on a une homogénéité à euh, la fois d'environnement mais aussi euh, sociologique etc. Euh, quand on prend euh, la, la seule planète habitée que nous connaissons actuellement est la nôtre, il euh, n'y a pas vraiment d'homogénéité euh, ni euh, écologique euh, ni euh, climatique euh, ni euh, sociale ou sociétale. Euh, Est-ce que c'est pas euh, des fois on a l'impression le planète Opéra, d'être un peu devant euh, les planètes du euh, le petit prince, c'est-à-dire que chacune a une caractéristique. Et cette caractéristique l'envahit entièrement. Euh, C'était vrai, j'allais dire, jusqu'aux années 50-60. Maintenant, c'est plus vrai. Maintenant, euh, les planètes, quand on lit Hyperion, quand on lit euh, la plupart des, des espèces Opéra de maintenant... Les planètes, elles ont plein d'environnements euh, différents. La, le, le, le Space Opera, il a bénéficié quand même de l'apport de l'art science. Et, euh, et on sait, euh, voilà, on ne peut plus faire rêver avec un, un bout de désert ou un truc comme c'était le cas avant. Donc maintenant, on est quand même plus proche, j'ai l'impression que c'est plus proche de la réalité. Euh, euh, et quand une planète est, est, est, est très, très caractérisée, on va dire, c'est très typé. Il y a une bonne raison astronomique à ça, il y, y a une raison astrophysique à ça et, et, et, et c'est rare qu'on déborde de, de, du réalisme pour le coup. Donc euh, oui c'est vrai, ça a été vrai jusqu'à une certaine époque, je trouve que c'est moins vrai maintenant en fait. Mais c'est vrai que c'est aussi... Mais, et, et puis il y a aussi de, tout simplement euh, des fois on passe sur une planète et on s'y attarde pas. Donc euh, le voyageur qui arrive sur un bout de planète, il ne va pas voir la planète dans son intégralité et c'est souvent des points de vue subjectifs enfin des, des points de vue j'allais dire où, on, où simplement la caméra est en surplomb du personnage et on n'en voit pas beaucoup plus que lui en fait donc, euh, alors c'est vrai que la description d'une un, planète des, des fois j'allais dire c'est, alors tout dépend de l'écrivain mais moi je sais que je fonctionne un peu comme ça en, en surplomb des personnages donc je vois ce qu'il voit ce modo où je suis un peu, un peu en retrait donc je vois peut-être un peu au-delà mais je suis grosso modo à, disons, au même niveau de perception. Et, euh, voilà. Et donc ce qui échappe finalement au personnage n'a ne, ne, pas forcément de, de pertinence. Et ce que voit le personnage, c'est souvent ce, ce qu'on voit, c'est un peu ce qui est notre cas. En fait, le cerveau, quand on voit quelque chose, on reconstruit systématiquement... Enfin, le cerveau reconstruit à un niveau inconscient la réalité qu'on perçoit. Donc on ne perçoit jamais le monde, en fait qui arrive à notre conscience a déjà été filtré par le cerveau et donc euh, sachant ça, quand on décrit une planète, euh, le, le créateur de Space Opera il sait inconsciemment ça. Et il sait que, que quand il décrit une planète, c'est finalement quest ce qu'il décrit, il décrit ce que perçoivent les, les personnages en fait. Et ce que perçoivent les personnages, c'est quoi C'est pas ce qui ressemble à la Terre, c'est ce, ce qui justement ce, ne ressemble pas à la Terre. C'est ce qui jure par rapport à la... c'est ce qui éveille leur attention. Donc c'est forcément des choses anormales, des choses qui divergent par rapport à nous en fait. Donc c'est souvent quand on décrit un, un paysage extraterrestre, on ne va pas décrire ce qui ressemble à la Terre, on va décrire ce qui ne ressemble pas à la Terre. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les fois on est porté à l'exagération, mais ce qui est normal d'abord dans, dans Spèce Opéra ou Planète Opéra, il y a le mot opéra, et dans Opéra ça fait aussi des mesures, euh, voilà, il, y cet, il, y a, il y a cet effet lyrique, euh, et on est toujours un peu porté quand même par l'effet lyrique euh, que porte euh, qu'a une planète sur nous. En fait, c'est normal. Hein. C'est ce que nous-mêmes on vivrait si on y allait, quoi, tout simplement. Voilà, donc, mais voilà. Donc, ce que je voulais, c'est qu'on était. Euh, c'est normal qu'on soit qu'on qu qu ait une vision partielle et puis qu'il soit, qu soit, qu soit, qu soit typé, soit qu'il soit intéressé par ce qui est anormal, en fait, voilà, ce qui ce qui n'est pas euh, ce que le, le, le voyageur terrien n'est pas habitué à voir. En fait. Mais, et là, c'est un problème de, de, de, de conviction, de pensée. Est-ce que vous imaginez qu'un jour, effectivement, cette expérience puisse se poser Aujourd'hui, avec les connaissances écologiques qu'on a, c'est un exemple inatteignable. Est-ce que vous imaginez un jour que... Euh, est-ce que l'humanité puisse réellement vivre du plein année le opéra euh, avant d'avoir eu le temps d'évoluer ou de disparaître? Alors euh, non. voilà. Est Ce que tu as rajouté avant de disparaître, non ouais. je pense pas. Mais on peut on peut rêver. Euh, C'est clairement pas euh, aujourd'hui qu'on pourra le faire. Euh, il faudrait euh, quelques petites avancées technologiques majeures. Euh, il faudrait passer la, la singularité de Monsieur Vinge et euh, peut-être euh, comprendre ce qu'est euh, l'univers quantique euh, pour euh, tenter d'en extraire quelques applications. Ce qui n'est pas encore le cas. Et, euh, euh, mais euh, donc non, là non. Avant qu'on disparaisse, je sais pas. Peut-être qu'on va, va se faire sauter le caisson avant. Hein. Vu, euh, vu la façon dont on traite notre, euh, notre environnement, euh, le seul qu'on est, euh, il est possible que les ressources se tarissent ou que, que l'air devienne si irrespirable qu'on que, qu puisse rien faire en plein air, <rire> ni vivre, ni euh, quelque expérimentation que ce soit. Alors, c'est quand même quelque chose qui est assez euh, intéressant, cette coexistence euh, chez les mêmes individus, euh, de cette réponse à non hein, dans le système solaire, peut-être, mais c'est vrai que les étoiles sont très très loin quand même. Hein, voilà. quand même. Et, et puis, euh, euh, cette, ce, ce, ce, ce, ce besoin, cette envie de créer tout en euh, conservant un cadre euh, scientifique, préciser finalement pourquoi écrire euh, des planètes d'opéra à science, alors qu'en même temps, euh, on pas les moyens plus loin pas écrire de la fantaisie ben, <rire> tu... <rire> enfin, déjà, déjà euh, Laurent le disait tout à l'heure c'est vachement, vachement sympa d'écrire de la fantaisie parce qu'on remet tout à plat ouais. et euh, on n'a pas besoin de, de, de références euh, ou, ou de, de connaissances particulières euh, ouais. en quoi que ce soit euh, si ce n'est on va plus dans, dans, dans nos acquis personnels. Personne. Euh, je... Et, et... On n'ira on, on on ira pas, je ne je sais, sais plus quelle était la question, excuse-moi. Oui, je vous on, on rebondissais sur une chose. Oui, je, je parlais de la de Oui, c'est oui, pas de la C'est l'espoir, tout simplement. Euh, l'espoir, on, on, on, on balance une fusée sur la Lune euh, en, dans les années 69, 70, voilà. Et puis, ça, ça donne. Ça donne, une, ça, ça donne une énergie considérable aux auteurs, aux, aux, aux chercheurs, et puis 50-60 ans plus tard, on en est encore à envoyer nos, nos fusées dans l'espace avec des carburants fossiles. Donc on n'a plus... Oui, oui, oui, oui. Que... Oui, ce sont les nouvelles frontières qui... est-ce que ça, ça permet justement de fermer quelque chose, en disant, bon, mais ça, euh, toutes les nouvelles, tout, tous les ronds qu'évoquaient les premiers, il se termine en 69, en quelque sorte. Et donc, on alors il débute. Comment on peut, on, peut on peut aller plus loin. À chaque, à chaque époque... Je crois que le, le problème aujourd'hui enfin aujourd pour la science-fiction, c'est qu'on n'a pas de... Euh, ou alors, il y a longtemps qu'on n'a pas eu d'élan de, de, de, imaginaire ou de, ou de choses qui portent, euh, qui donnent envie aux auteurs de... Euh, de, de, de ou de porter leur espoir un petit peu plus loin voilà, je parle de singularité peut-être que c'est une des frontières euh, de l'esprit autant technologique que, que, que spirituelle à, à franchir pour pouvoir, pour pouvoir ensuite euh... alors, en on j'ai envie de continuiez à écrire euh, à euh, comme j'expliquais à une autre table ronde quand il y a eu la première navette Columbia on était enfants et en fait on nous a conviés à assister en direct au décollage tout le monde s'extasiait et puis moi, je, euh, moi qui voulais devenir astronaute, ce jour-là, j'ai renoncé. Je me suis dit jamais. On n'en est que là, donc j'irai personnellement jamais dans l'espace. Donc je vais écrire de la science-fiction. En fait, pour moi, c'était le moteur. En fait, voilà, c'est juste l'inverse. En fait, ça m'a motivé. Oui, parce que je voulais vraiment aller dans l'espace donc le seul moyen vraiment d'y aller, ben, c'est d'écrire de la science-fiction de dessiner de la science-fiction donc en fait pour moi c'était le moteur je m'étais dit, bon, euh, Laurence, euh, raisonne-toi tu n'iras pas dans l'espace, il y a peu de chance hein. donc il voulait faire l'astrophysique euh, qu'il voulait apprendre les maths, etc. pour pouvoir justement être astronaute je me suis dit, bon, il y a peu d'espoir que j'y aille un jour donc je vais écrire de la science-fiction, comme ça j'irai Et voilà. alors, tu être, euh, Oui, je voulais être astronaute, ouais, à 11 ans à 11 ans Non, non, non non moi je, je, je suis plutôt voyeur ouais. euh, j'adore euh, regarder les, les astronautes et les ouais. et voir de ma, de ma planète à moi mais, euh, oui. mais j'ai eu, mais eu la même, un peu la même réaction que toi c'est à dire qu'en fait le, le, le, le programme Navette moi je l'ai vécu complètement pour, comme une régression par rapport à la, par rapport à la conquête spatiale c'était pas de la conquête spatiale c'était d'ailleurs on revenait en arrière c'est un peu comme, comme maintenant par rapport au Concorde euh, on a régressé, on va moins vite qu'avant et avec la navette on allait moins loin qu'avant euh, mais on n'avait pas le choix en fait, il ne fallait pas voir ça comme un de toute façon c'était inéluctable d'une certaine manière parce que tout à coup on passait de la lune à de quelques centaines de milliers à plusieurs millions de kilomètres des, plus de 100 millions de kilomètres donc euh, ça, ça, de toute façon depuis le départ c'était quelque chose de, de toute façon très difficile et si on avait justement un peu, si on échappait à la je dirais à la propagande euh, euh, parce qu'il y, y a eu une propagande de la conquête spatiale si on échappait à ça et qu'on allait un peu les... les qu'on mettait un peu les mains dans le cambouis de la, de la théorie, on, on, on se rendait compte très vite que ce serait très difficile d'aller au-delà de la Lune de toute manière euh, même à l'époque de toute façon et puis d'ailleurs au final il n'y a pas eu de mission donc euh, toutes les missions étaient c'était des, des... on se donnait des deadlines, on se donnait des, des, des trucs puis qui étaient... Euh, qui Était repoussé en permanence, et, euh, et voilà, mais c'est parce qu'il savait très bien. Enfin, je veux dire, c'est pas besoin d'être de, de, grand clair finalement. Moi qui n'étais pas scientifique, quel, euh, voilà, quelques si on se rendait compte un peu des distances, tout simplement, on voyait que c'était pas, pas possible et que c'était peut-être même pas souhaitable en fait. Oui, oui, non, mais je veux dire que c'était. L'éthique arrivera toujours à mettre que, son grain de sable dans les roues. Que c'était euh, euh, possible et, euh, je dirais, sans engloutir trop de ressources pour aller sur la Lune. Sur Mars, c'est quand même une autre. Enfin, c'était une autre affaire. Maintenant, il y a, on, a, on a révisé à la baisse beaucoup de, beaucoup des, beaucoup de choses. Donc, euh, c'est donc, euh, donc, donc, donc encore possible aujourd'hui, d'ailleurs, je pense. Justement, avec. avec les, avec les, le, le, déjà les progrès techniques et puis, euh, et puis euh, même en matière de mission. Mais c'est vrai que le problème se, se, se pose souvent, mais, mais moi en tout cas je suis venu à l'ASF. Alors j'ai été passionné de conquête spatiale, mais j'étais déjà passionné par l'ASF de toute façon. Donc pour moi ça n'a pas été... Un... Oui, enfin en tout cas ça a été complètement euh, concomitant. Mais Est-ce que c'est le, le besoin de Et en ce sens, est-ce que votre travail, c'est quand même un travail intérêt public euh, extraordinaire euh, Intérêt public, non, parce que, non, il ne faut pas exagérer, mais, mais en tout cas, il y, y a clairement un, un côté, pour, chez moi, il dans ma, dans ma, y a un côté un peu presque chronique du futur. Je sais qu'on n'ira pas, qu'on ne on découvrira pas un réseau de trous de verre, donc on ne colonisera pas des milliers de mondes à travers la galaxie entière, euh, euh, parce qu'une une espèce a fait le travail pour nous en fait euh, voilà donc c'est une sorte d'Uchronie positive voilà, voilà. Suite, bah, à ce moment là voilà, c est, c est, là, voilà. Donc, à moins que je sois un prophète euh, euh, on saura dans quelques centaines ah, d'années tu un, es filmé là inconscient voilà mais, mais voilà en tout cas ça a ce côté uchronique, euh, clairement dans ma tête quand je, parce qu'effectivement je sais mais en même temps voilà, c'est de la fiction, donc on est on est, on est tributaire de rien. On euh, n'a on on on pas de compte à rendre à la réalité. Oui, moi c'est très très purement égoïste, hein, parce que j'adore ça, c'est tout. Hein. Donc euh, j'adore ça. Et puis en fait, je me pose même pas la question est-ce que c'est légitime ou pas. Je veux dire, j'aime faire ça, comme j'aime me faire plaisir dans la vie, ben, je me fais plaisir. Et puis ça, ça nourrit mon, mon, mon envie, de mon besoin d'imaginaire, enfin de de merveilleux, etc. Ça me, ça me plaît, quoi, simplement. Moi. voulu être cosmonaute <rire> ça, ça fait trop peur ça me fout les moi l'idée de me dire ah, je suis dans l'espace ah, non, non, non, je trouve que c'est l'intérêt public le planète opéra ou le, la, fiction général, ouais. la fiction en général la fiction en général c'est quelque chose dont on a besoin, dont on se nourrit dont on s'est toujours nourri euh, on peut dire que c'est pour oublier le quotidien parce qu'il est trop dur peut-être ça, ça se résume peut-être à ça, mais c'est très salvateur de, et c'est très rafraîchissant de, de partir ailleurs avec notre esprit, euh, de se laisser embarquer dans une histoire euh, quelle qu'elle soit, hein. qu'elle ce soit Janus Sten, euh, Laurent Gémefort, Jack Lantz, enfin, ouais, ce sont des euh, euh, auteurs... Le Laurent <rire> euh, Les auteurs sont des personnes qui nous, qui nous donnent cette possibilité de, de s'évader. Euh, euh, on n'est pas tous euh, voués à écrire, on n'en a pas tous euh, ni, euh, ni l'intérêt, ni, euh, ni la méthode, quoi. Donc, euh, en revanche, on a tous besoin d'ailleurs. On a tous besoin de, de, de, de fermer la porte à un moment donné et de regarder, d'ouvrir la fenêtre pour regarder ailleurs. Et les bouquins sont là pour ça, L'histoire sont là pour ça. Que ce soit le planète opéra, encore une fois un terme qui, euh, euh, qui euh, je, est assez euh, mal à l'aise, euh, la fiction en général, euh, on a vraiment besoin, oui. oui. C'est d'intérêt public, oui, tout à fait. Mais enfin, avant que les auteurs soient reconnus d'utilité publique, oui. on va s'en passer quelques années. Hein. Bien, euh, eh ben il, est, il est temps euh, de, de, demander, de passer la parole à la salle, euh, qui a peut-être bien des remarques, des questions, des témoignages à apporter sur son propre rapport au... Tu peux crier en temps Oui, oui, oui. Voilà, voilà, moi j'avais une question, alors c'est vrai que je découvre, comme je m'en ouvrais ce matin à, à Laurent, je découvre l'univers de la science-fiction, alors je vous écoute, et on dit que de Dieu qui a, a créé l'homme à son image, à vous entendre, on a l'impression que c'est le processus inverse, que, que c'est l'homme d'une certaine façon qui, qui crée Dieu à son image, alors vous, considérez-vous en tant qu'auteur, créateur de, de planètes, opéra? Euh, comme un démiurge, un grand architecte, ou tout simplement un artisan qui euh, façonne euh, sur son tour un pot avec de la glaise Alors, euh, Il ben, y a les deux quand même. C'est-à-dire que quand on. Il y a quand même les deux. Alors, c'est marrant parce que sur un des premiers articles Internet euh, du, de l'Internet 1.0 au tout début des années 2000, il euh, y, euh, y avait eu un, un gars qui avait. Euh, qui avait comparé la, la Genèse à de la terraformation. Donc, il avait pris les, tous les versets de la Genèse et il avait, dit, euh, il avait, euh, il avait euh, assimilé ça à de la terraformation, en fait, par des extraterrestres ou autres. Enfin, C'était un, un allumé. Le, le, le, le gars. Et en fait, ça, ça, ça correspondait parfaitement. Donc, il y a, donc, quand on crée une planète, euh, surtout quand on crée une planète vraiment dans son, à un niveau environnemental, vraiment avec un degré de réalisme suffisant, il y a quand même cette, cette espèce de petite jouissance du créateur euh, voilà, euh, qui, qui modèle justement euh, sa planète avec euh, la glaise de son imagination. Donc c'est indubitable qu'il y a ce plaisir-là et dans les créateurs de l'univers il y a ce, ce plaisir-là de, plaisir de, de, de créer je pense que c'est quand même euh, à la base du truc. Maintenant euh, voilà, ça s'arrête là, ce hein, c'est pas, pas une création... Euh, non, pas du tout. Mais le, le... Et, puis, et puis dans la, dans la, dans la science-fiction, il y a peut-être une dizaine de planètes qui, qui ont fait euh, voilà qui ont fait dans la culture SF et qui sont, qui sont remarquables sur des milliers qui ont pas forcément un intérêt gigantesque. On va dire. Mais quand on en réussit une, on est content déjà. Alors, il y a l'aspect graphique, en fait, c'est que euh, moi je suis partie, je suis dessinatrice à la base, donc en fait de dessiner des civilisations extraterrestres, des espèces extraterrestres et tout, pour moi c'est juste. Euh, j ai, j ai, en fait, j'aime beaucoup dessiner de beaux personnages, de, ch de chercher un peu l'esthétique et des choses comme ça. Et donc, dans, quand je, quand je, avant que j'écrive, il y a toujours, en fait, une, un visuel dans ma tête. Et euh, ça, ça me plaît énormément, c'est-à-dire de vraiment créer, euh, bon, je peux montrer mon travail. Euh, euh, vraiment de création sur Quantica, je quelques personnages en ligne, etc., mais qui sont tous, toujours des humains. Mais c'est vrai que euh, ma planète Timka, par exemple, euh, dans l'origine, il y a énormément de créatures, etc., et j'en ai, ai fait tout un bestiaire, et ça, ça m'intéresse beaucoup, euh, de ce point de vue-là, du, du côté graphiste, du, graphiste en fait, du graphisme, en fait. Donc voilà, ça, c'est un plaisir, quoi, en tant qu'auteur. Mais bon, j'ai voilà, ces deux deux aspects de, de mon travail, c'est le, le côté graphique et le côté euh, romanesque. Voilà. C'est plus, plus marquant cet aspect-là pour moi. Alors, euh, c'est Alors, euh, c'est un sujet délicat. Je, je choquais une procédure personne parlant de, de Dieu. Moi, Dieu, je ne sais, sais pas qui c'est Je ne pas qui c'est Je ne l'ai jamais vu. Euh, en revanche, ce que je vois, ce sont mes, mes frères et mes soeurs humains. Et euh, je connais, puisque j'en fais partie, je connais le, le, leur peur de l'inconnu. Et euh, je sais ce que ça peut engendrer. Se raconter des histoires, c'est aussi pour se rassurer. Euh, alors, je ne suis pas euh, Dieu. J'aime bien jouer avec l'idée de Dieu, avec la, euh, avec le, le, le, la religion. J'aime beaucoup ce que. Euh, je suis fasciné. Beaucoup. Non, je suis fasciné par. Ce qu'on qu fait au nom de la religion, ce le, le, ce, la façon dont on peut jouer avec le concept, j'ai beaucoup fait dans, dans mon travail d'écriture, euh, ça tourne beaucoup autour de la croyance, de la foi ou de la perception qu'on a de la foi. Euh, mais en, en aucun cas je ne vois dans une image de Dieu autre chose que l'humain. Non, quand j'étais gamin, j'ai une éducation religieuse. J euh, je me tapais à la messe tous les dimanches, c'était chiant. Et euh, j'étais euh, obligé d'écouter les trucs le Seigneur, notre, notre Père à tous. Tout ça. Et à chaque fois, je, je, je m'étais amusé à, à remplacer euh, les mots Dieu notre Seigneur par je. Par moi. Et puis après, c'était par nous. Et ça correspondait parfaitement, en fait. Euh, avec Toulouse oui, je ne connaissais pas Toulouse à l'époque et depuis jamais, je, je suis jamais retourné dans une église, église. Mais à mon avis avec Cristaline ça marche aussi, je que, je aussi mais ça marche en tout cas bon, j'étais un petit gamin et puis euh, je m'amusais comme je pouvais euh, et, et voilà c'est euh, l'auteur n'est pas là pour jouer à Dieu l'auteur est là pour euh, raconter une histoire et, euh, et puis euh, la, la, la donner pour qu'elle soit, qu soit un moment, pour que cette histoire, ce livre, devienne un moment de, de, de paix dans, dans un parcours, dans une vie, dans une journée. Oui, il est possible si que Dieu soit un auteur. Et tout D'autres questions, interventions Oui euh, Est-ce est qu'au cours de votre processus d'écriture, il vous arrive un moment de vous dire... « Oh là là, j'ai glissé vers la réalité, euh, ça ressemble trop euh, à la Terre, ou est-ce qu'à l'inverse, vous partez euh, très très loin, et, par exemple quand vous créez un bestiaire, « Oh là là, j'ai créé trop de, trop de bêtes, euh, je vais plus m'y retrouver euh, à la fin pour vous fixer une limite vers l'un ou l'autre, Est-ce que ça vous arrive d'avoir un doute à un moment ?» Plus ça grouille mieux ça. « Plus on fou, on as... Voilà. <rire> non, en fait j'essaie d'adapter par exemple mes créatures euh, au milieu. C'est-à-dire de réfléchir, si j'ai une planète océanique, comment, à quoi vont ressembler les créatures. En fait, c'est très difficile, parce que quand on prend la Terre, il euh, n'y a pas une seule créature qui se ressemble. En fait, on est tous partis du même ADN, mais il y a des insectes, il y, y a des oiseaux, il y a des mammifères, il y a des, tout ce qu'on veut. Hein. Et quand on regarde la diversité des formes de vie sur Terre, en fait, c'est immense. Donc sur une autre planète, on a cette même diversité à disposition, donc on peut faire... Euh voilà, la, la vie sur Terre n'est pas uniforme. On a, on a des, des je sais pas combien, de, de centaines de milliers d'espèces, je ne sais pas exactement le, le nombre d'espèces qu'il y a, mais en fait, euh, on est tous très différents, on est tous des extraterrestres par rapport les uns aux autres. La seule chose qu'on a en commun, c'est les briques élémentaires de l'ADN. Et ça a donné toute cette diversité. Donc imaginez sur notre planète, on a toute la liberté possible. En fait, Pour aller dans ton sens, euh, le, le, les études de, de biologie et d'exobiologie de, ont montré que, bah, par exemple... On, l'œil a été inventé plusieurs fois. Voilà, le vol aussi a été inventé plusieurs fois dans l'histoire le, dans le, dans de la vie. Donc, euh, en fait, ce qu'il faut voir, j'allais dire, c'est la, fo la fonction. En fait, il rais faut, faut raisonner en termes de fonction. Et on peut euh, euh, essayer d'être inventif au niveau de la fonction. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut, on peut, on peut multiplier les couleurs et multiplier les... Les, voilà, les formes, les, les, les extraterrestres qui ressemblent tous au cinéma à des, à des, à des dinosaures un peu modifiés. Hein. Dans Avatar, c'est pareil, hein. c'est des dinosaures un peu modifiés. On peut essayer, voilà, ce qu'on peut essayer, c'est de voir, on peut raisonner en termes de fonctions, en termes de, de fonctions dans l'écosystème aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a en dehors de la, de la prédation, euh, de la symbiose et du parasitisme On peut essayer d'inventer d'autres formes de relations entre les êtres vivants. Euh, ou, de, ou de... Voilà, en fait, on, est, on essaie d'être inventif de, sur des... Pas forcément dans la substance, mais dans la structure. Voilà. Donc, euh... Et je suis d'accord avec toi, enfin, moi je fonctionne aussi comme ça, plus ça grouille, mieux c'est, et c'est des, des mondes un peu foisonnants qu'on qu qu fait... Euh, qu fait. C'est notre côté de Jack Vance, justement. Et, et à l'inverse, est-ce que vous sentez quand vous écrivez, des fois vous êtes ramené vers la réalité peut-être sans le vouloir et oui oui oui oui oui clairement euh, euh, encore une fois En fait quand on décrit quelque chose euh, ce que je disais tout à l'heure en fait quand on décrit quelque chose ça ne vaut le coup de le décrire que dans l'écart par rapport à la norme en fait et l'écart par rapport à la norme la norme elle est justement terrienne humaine donc, donc en fait ça se fait un peu naturellement quand même justement de décrire des choses qui sont pas euh, voilà. mais des fois on peut partir aussi de Soit d'un petit détail, soit de quelque chose de, de général. J'avais euh, sur euh, une planète, ça devait être dans la mécanique du talion, j'imagine des formes de vie qui sont toutes euh, basées sur euh, la forme, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, radiaire euh, radia ternaire, je crois. C'est-à-dire avec un, une... Nous, par exemple, les formes de vie, euh, on est tous plus ou moins issus d'un poisson qui a euh, qui a inventé la colonne vertébrale, en fait. Et à peu près toute la symétrie est partie, toute la notion de symétrie, le fait qu'on ait deux, deux fois le, le même organe, on a deux reins, on a deux poumons, etc. Tout ça, ça vient d'une un, forme de vie, d'une sorte de proto-poisson euh, qui a eu à un moment une colonne vertébrale et, euh, et qui a divisé son corps en deux, en fait, d'une certaine manière. Donc ça permet de dédoubler les organes, etc. Bon, bah, quand on a ce concept-là, ah, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme concept à partir de ça, mais en modifiant donc on va comme ça utiliser un concept par exemple, et puis on va essayer de le, de le triturer, de l'altérer et après on refait toute, toute la chaîne de la vie on la reconstitue, on la, on la, on la reconstitue euh, pour, pour avoir bah, toute, une, euh, voilà, toute une diversité de vie mais avec quelque chose où à un moment ça a divergé par rapport à notre histoire mais il y a plein de moyens d'inventer de, de, des choses des fois c'est des fois un petit détail hein, euh... non, personnellement j'ai euh, j'ai une la raison pour laquelle je vais inventer un monstre, c'est parce qu'il va m'être utile de quelque façon. Euh, soit euh, il est là comme, euh, comme antagoniste et il ne va pas durer longtemps. Soit euh, euh, il est là pour expliquer une, euh, une portion de l'histoire. Euh, en tout cas, il n'est pas là euh, par hasard. Voilà. C'est euh, un une des façons aussi d'inventer de, de, des monstres, alors qu'il soit ensuite fantastique. On peut effectivement se perdre. Euh, alors, je... Je, je me suis retrouvé des fois avec des, avec des créatures, je me suis dit « mais qu'est-ce que ça fout là ?» euh, voilà, Je pense à des tortues géantes, voilà, j'avais des tortues géantes, et je ne savais pas, vraiment pas ce que je pouvais en faire. Et c'est resté dans le texte, et je m'en veux énormément, parce qu'elles euh, n'avaient rien à faire ici, elles n'avaient absolument aucune utilité Du coup, vous l'avez donné à Pratchett, mais, Même pas <rire> C'est intéressant, parce que c'est là où on diverge complètement. Parce que justement, euh, pour moi, un, un, justement, j'essaie de faire en, en sorte que mes créatures échappent à l'utilitarisme d'une histoire. Et donc, ont leur propre raison, justement, de, de, de vivre. Et certaines, on les croise, en fait. Euh, et, euh, et je trouve que, même si c'est pas utile à l'histoire, c'est utile à l'immersion, en fait. Et, euh, et sentir que justement une créature n'est pas là pour euh, servir d'obstacle ou de, de facilitateur à ça, mais je veux dire, ne s'inscrit pas justement dans l'histoire. Je trouve que c'est aussi euh, ça fait partie de la création d'un monde Alors moi, en ce moment, je ne généralise pas euh, mais en tout cas, la façon dont, dont, dont, dont j'envisage euh, mes, mes planètes Opéra c'est vraiment euh, les c'est pour ça que je dis souvent que l'environnement le, le, préexiste à l'histoire, parce que c'est vraiment vrai. Ça préexiste et ça coexiste. Voilà. Et comme quoi, il n'y a pas de manière uniforme de faire. Le plus important, c'est le mot en question. Même si l'histoire prend beaucoup place, même si elle est là, c'est pas le plus important, mais c'est. C'est pas le plus important. Pas... On partait de zéro. C'est ça, est... Est ça surtout. Est... On partait de zéro. On partait d'un décor, d'un simple décor. Et... Et petit à petit, le... ça s'est mis à vivre en fait. Voilà. C'est ça qui s'est passé dans la SF littéraire. Ça s'est mis à vivre. Voilà. Et en... faire que un jour l'intelligence va pouvoir apparaître, que euh, telle ou telle fonction va apparaître, que ces étoiles de mer vont sortir, euh, des eaux, etc. Et là on fait euh, action, une sorte de, de créateur. Puisque tout ça, euh, ça n'a pas d'intérêt pour le lecteur. Ce qui est intéressant pour lui, c'est de voir le résultat, éventuellement d'essayer de recréer, euh, sans que. Euh, sans qu'on lui expose, c'est extrêmement euh, pénible, hein, quand je ne des textes où on explique euh, tout ce qui s'est passé, etc. C'est pénible. J'ai envie de tout ça, mais je vais même plus loin, je ne prends pas le texte. Mais euh, c'est comme ça que les choses se passent. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le résultat et ensuite de pouvoir s'interroger. Comment euh, en est-on ailleurs, ces êtres-là ces textes que tu reçois où le monde est décrit dans ces moindres détails, c'est peut-être parce que les auteurs viennent du jeu de rôle et n'ont pas réussi à faire leur deuil de ce qu'on appelle le background dans le jeu de rôle et qui consiste à raconter toute l'histoire du monde pour tenter d'en appréhender un présent ou ce moment-là où une aventure particulière va arriver. C'est une déformation du coup de la pratique du jeu de rôle. Mais il faut s'en émanciper à un moment donné. Oh, Peut-être aussi. Peut-être d'autres. Voilà. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés au terme de notre table ronde. Je vous remercie, Christophe. Je vous souhaite à tous une bonne suite de l'issue de trouver plein de rencontres, plein d'occasions d'échange. Ça ne se limite pas à l'amphi. On peut ensuite aller, j'allais dire, agresser les auteurs qui sont en train de se sustenter ou de voir quelque chose, ou pendant, et on peut, on peut échanger toute la journée avec Merci. Merci à vous. Merci. Pour vous.